Vous n'avez pas besoin de mettre des supports à l'intérieur de l'objet pour économiser en filament. J'en ai mis pour le timelapse pour me sécuriser car j'ai 24 fichiers imprimés d'ici au 24 décembre. Celui-là, je vous avoue que je craque un peu. Donc celui-là je l'ai peint. Par contre, il faut savoir viser. Voilà. Et c'est un manchot, c'est pas un pingouin. Je vais vous mettre le lien de Max Bird en description pour, vous, pour que vous compreniez bien la différence entre un manchot et un pingouin. Allez, on y va Ok Google, c'est Noël! Joyeux Noël et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Minute Makers. Allez, à demain! À demain pour la vidéo suivante! Allez, ciao ciao!